Oui, donc avant de continuer, je tiens à souligner que je ne suis pas un neurologue, un expert de quoi que ce soit. Je suis juste un électrochimico hypersensible qui cherche une piste. Mon intuition personnelle, ça a été, bon, alors tout d'abord, une bonne information, à savoir la conférence d'Annie Hopper, qui m'a clairement mis sur la piste, ça c'est évident. Je vous invite à la regarder. Il y a également une série de témoignages. Je pense c'est très important de s'imprégner des témoignages. Au niveau du moral, au niveau euh, de votre esprit, ça va, ça va vous aider à avoir des bons réflexes pour le reste qui va suivre. Et puis, euh, cette histoire avec les animaux, en fait, j'avais euh, la solution à côté de moi parce que ça m'est arrivé de dresser des chiens qui m'appartenaient pas et c'est devenu des réflexes pour moi de faire certaines manœuvres et donc euh, pour moi c'est assez familier. Donc pour revenir sur l'autisme, je m'intéresse pas à l'autisme de bas niveau. J'ai fait un parallèle tout à l'heure qui était, euh, je l'ai qualifié d'audacieux, J'espère que tout le monde a compris là où je voulais en venir. Je n'ai pas la relation causale entre l'autisme de bas niveau et les pollutions. J'en suis pas là. Donc on laisse un peu les spéculations de côté. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est comment tout ce système-là s'emballe une fois qu'on a conscientisé notre hypersensibilité. Qu'est-ce que j'appelle par conscientiser notre hypersensibilité C'est relativement facile à comprendre, par exemple dans le cas des chimico-sensibles. Un chimico-sensible, il y a un moment donné, quand il va dans le rayon produit ménager, il le supporte plus. Il identifie la menace facilement dans son cas. C'est, on va le voir, une certaine chance dans son malheur d'être tombé chimico-sensible. Parce que c'est facilement identifiable. Pour la question de l'électrohypersensibilité, ça vient bien après, malheureusement. Donc, je pense que les gens comme moi sont d'abord passés par un stade de fatigue chronique. Ensuite, la fibromyalgie. Vous avez les douleurs qui apparaissent sur les articulations et les muscles. En gros, vous avez la situation où affronter une dizaine de marches d'escalier, ça devient tout un truc. Au quotidien, pareil, la fatigue chronique, je monte un escalier, oh, je suis fatigué, ah, oh, c'est parce que je suis malade, oh, je pourrais jamais rien faire de ma vie, personne voudra rester avec moi, etc., etc. C'est exactement la même chose, d'où le lien que je fais. Oui, alors, conscientiser euh, son hypersensibilité. Donc, une fois que c'est fait, donc c'est-à-dire, on repart à nouveau ici. Je suis électro-hypersensible. Ça y est, tous les matins, je me lève, je le sais, il faut que je fasse attention aux ondes. Et eh bien là, on est reparti pour un tour. Donc, je vais m'isoler. Ça va créer une baisse d'estime de moi ou un sentiment d'abandon. Encore pire si j'ai des blessures. Ça va tout réactiver, donc on retombe sur les mêmes déclencheurs, évidemment. Je ne pourrais pas occuper un emploi parce qu'il y a du Wifi partout, etc., etc. Donc on reboucle à nouveau si la conscience a mis des mots sur la cause originelle, enfin disons la cause, c'est toute une révélation quand même pour quelqu'un de comprendre qu'il est... Hein, parce qu'une fois qu'il est, est conscientisé ça, il va falloir qu'il en parle à son entourage. Donc il va avoir des déceptions. Certainement. Tout, absolument tout est réactivé. On peut enlever le deuil, mais tout le reste est activé. Ça va créer encore plus de liens. Et au-delà de ça, avec toutes les crises que vous aurez eues, tous les lieux euh, des nouveaux traumatismes, quand vous allez vous retrouver piégé quelque part euh, sous le feu des antennes, par exemple, ou avec une personne qui néglige votre problème pas loin de vous, etc. Ça va vraiment vous faire basculer dans le mode survie, je ne peux compter que sur moi. Personne ne me comprend. Personne ne comprend ce qui se passe à l'intérieur de moi. Vous comprenez qu'on va enquister le problème. Je pourrais reprendre tout mon schéma et mettre des flèches rouges à côté. Vous voyez le problème. Voilà, on va s'intéresser pour la suite à ce qui se passe un peu plus en détail en nous. Il y a trois choses à retenir dans ce diagramme. D'abord, ici en haut... L'esprit, la source de vos pensées, le traitement de l'information, la partie rationnelle en vous. C'est un triangle dont on va parler. Donc l'esprit en haut, à gauche les émotions, donc elles sont plus lentes à se mettre en place. On parle d'état émotionnel. Et on parle des sens à droite. Et donc ça va être ce triangle qui va se mettre en place. Entre les émotions et les sens, j'ai introduit l'influence du cerveau animal lorsqu'il est activé. Ça va troubler les sens à travers l'hypersensibilité sensorielle, et ça va troubler l'hypersensibilité émotionnelle. Petite parenthèse ici encore. L'hypersensibilité émotionnelle, on la retrouve dans les profils atypiques. Donc ça pourrait être à nouveau un handicap de départ. À savoir des émotions fortes qui peuvent changer plus rapidement, qui peuvent être mal comprises par l'entourage, mal interprétées. Évidemment, si c'est des émotions puissantes, si ce sont des émotions négatives, elles vont être très négatives. C'est des gens qui, pour les HP, on va trouver des, des questions existentielles perpétuelles, des fils de pensée perpétuelle, la pensée qui défile, qui s'arrête pas. Ça va pas aider pour les insomnies également, ça. La bureau, ça c'est le passé, se projeter dans le futur, etc. Après, pour la, la question du spectre autistique, au niveau des émotions, on a un problème de connexion entre l'esprit et les émotions. On a du mal à mettre des mots sur les émotions ce qu'on n'écoute pas, c'est son corps Je ne suis pas un spécialiste de l'autisme, mais il me semble qu'il y a des problèmes aussi à voir de ce côté-là. Vous vous handicaper déjà en début de partie. Donc, globalement, qu'est-ce qui se passe Vous avez des symptômes. Ce sont vos sens qui sentent l'inflammation, mettons. L'information est envoyée sous forme de douleur, et elle arrive à votre esprit. Évidemment, dans le même temps, ça va jouer sur vos émotions, inconsciemment, hein, en retour, votre esprit va générer des pensées négatives. Ah, j'ai mal. Ah, je suis malade. Ah, encore cette fichue douleur, etc. qui revient. Ah, et puis ces fichues centaines et ces fichues produits chimiques. On est reparti. On a validé, l'esprit a conscientisé la douleur, il a validé l'essence, il a validé la source du problème, donc il a bien réactivé tout ça en rouge. Déjà, c'est mal parti. Mais en gros, c'est notre quotidien, quand on le subit. Qu'est-ce qui se passe au niveau des émotions bah, C'est très simple, ça génère des émotions négatives et ça va influencer votre esprit. On pourrait parler d'état dépressif ici. Ensuite, je fais une connexion entre l'esprit et le cerveau animal. Il y a la question du brouillard mental. Si le cerveau animal est en mode hypersensible, hypervigilance, il est possible que ce soit l'origine du brouillard mental. Donc vous vous doutez bien qu'une fois que vous, avez, vous êtes dans le brouillard, c'est difficile d'avoir des pensées positives, même même pour les générer, se forcer même, on le verra plus tard, il va falloir se forcer à avoir des pensées positives. Mais euh, dans notre quotidien, c'est évident que l'esprit est dans le brouillard, donc vous allez être beaucoup plus tributaire de vos émotions et de vos sens. Votre esprit est moins aiguisé pour faire euh, le discernement des choses, etc. Bon, les émotions, elles vont se régler plus tard, on le verra avec des pensées positives qui vont générer euh, des émotions positives. Et ça marche dans les deux sens, évidemment. Ça, tout le monde le comprend. On va contrer également la, la douleur avec euh, le plaisir, de manière euh, triviale. Ça, c'est en gros, c'est l'équivalent de la gourmandise et de la caresse chez le chien. Ça. Donc, le plaisir va générer une bonne émotion, et la bonne émotion va générer des bonnes pensées, alors pour le lien causal entre les pensées positives et le bien-être corporel, ça importe peu. En disant qu'on va rester sur des cercles vertueux, ça sera le but de la manœuvre plus tard. Il faut se désensibiliser. Fini avec ce dernier volet. L'esprit va pouvoir agir sur le cerveau animal et on est déjà en train de le faire ensemble. Le fait de travailler sur ces questions-là, de rationaliser tout ça, de relativiser tout ça, ça va nous permettre vraiment de lui mettre, euh, on va redresser l'animal, ici on est en reprogrammation, on est, en, on est au club canin là, on va lui dire ça suffit maintenant, il n'y a pas de danger, on se calme, on va même prendre du bon temps, tu vas voir doucement l'ami, c'est exactement ce qu'on fait avec les animaux. Donc voilà pour cette partie là, à tout de suite.